Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog Arituto.com et, et dans cette vidéo je vais réaliser trois marque-pages avec des dessins simples et faciles à réaliser et avec du matériel abordable. J'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va vous inspirer et vous encourager à vous y mettre vous aussi dans la réalisation de marque-pages. Mais avant, n'oubliez surtout pas de télécharger votre kit de dessin ou de coloriage gratuit, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors commençons Alors pour réaliser ces trois marque-pages, nous allons prendre notre feuille que nous allons diviser en trois. Nous allons euh, passer par dessus avec du masking tape moi j'ai utilisé celui de chez ACTION et ça ça va nous permettre d'avoir de jolis euh, cadres bien nets bien propres et ça va mieux faire ressortir le contenu euh, ensuite euh, moi j'ai utilisé les paint markers de chez ACTION et j'ai utilisé aussi euh, des feutres écoliers et euh, j'ai dessiné mes, mes doodles avec du pigment liner le numéro 5 euh, alors je vais commencer d'abord par remplir euh, mon fond avec euh, différentes couleurs euh, bon, pour celui de droite je vais utiliser du vert et du bleu et celui euh, du milieu je vais utiliser des couleurs chaudes et pour le troisième je vais mettre euh, des couleurs un peu sombres euh, pour, euh, pour créer une sorte d'ambiance Alors, comme vous voyez, je vais utiliser les Paint Markers, mais je vais d'abord dessiner avec les, euh, le pigment liner numéro 5, pour avoir déjà quelques traits euh, très fins, etc. Et puis après, je vais colorier aussi avec le pigment liner certains éléments. Euh, et je vais aussi euh, colorier euh, à l'intérieur des plantes, etc. avec les Paint Markers. Mais pour cette réalisation, j'étais un peu déçue de mes Paint Markers, euh, je trouvais que le contenu était assez euh, fluide, tr trop liquide et pourtant j'ai agité plus d'une fois le, le marqueur mais malheureusement je n'avais pas le résultat que je recherchais et c'est pour ça que vous allez voir que au lieu de prendre le paint marqueur blanc j'ai pris le posca blanc et euh, c'est comme ça que j'ai pu avoir le, le contour assez euh, net et, et visible du blanc que du, du Posca plutôt que de celui du, du Paint Marker donc si vous avez des Posca c'est encore meilleur, vous avez, vous aurez un résultat beaucoup plus contrasté parce que peut-être que le fait d'avoir travaillé le fond a un petit peu joué sur l'intensité des couleurs des Paint Marker, je pense que ça a un petit peu... Euh, affaiblit la, le contraste euh, des couleurs ou alors peut-être que voilà le fait d'avoir travaillé le fond avec de l'eau ça a un petit peu affaibli la consistance de la peinture du paint parker en tout cas voilà pour ma part j'ai préféré faire le contour avec le blanc du posca plutôt qu'avec celui du paint parker donc euh, ensuite je vais utiliser des feutres écoliers et vous pouvez aussi ajouter du crayon de couleur, vous pouvez ajouter des embellissements, des petits diamants, etc., des petites perles. Quoi que vous ajouterez, eh bien, ça va enrichir votre travail, ça va le rendre encore beaucoup plus beau, euh, beaucoup plus travaillé, et bien entendu, il sera, il sera beaucoup plus intéressant, et le résultat sera meilleur que voilà, si vous vous contentez de quelques traits, de quelques, de quelques couleurs, etc. Thank you. Thank you. Thank you. Voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel, j'espère que tout le déroulement de ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a surtout inspiré et vous a donné euh, beaucoup d'idées pour vos futurs marque-pages Si ce genre de vidéo vous, vous a plu ou vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo Si vous êtes intéressé par le dessin ou par le coloriage, n'oubliez surtout pas de télécharger votre kit de dessin ou de coloriage gratuit les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez surtout pas d'aimer cette vidéo si c'est le cas et de vous abonner à ma chaîne pour être prévenu et surtout d'activer la petite cloche qui se trouve juste à, à côté du bouton s'abonner pour être prévenu de mes prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres vidéos, pour d'autres mises en ligne. Je vous remercie de nouveau d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci.